Je suis ravi d'ouvrir euh, cette journée de rencontre entre scientifiques et pêcheurs dans le cadre du projet Popsize c'est sûr que les scientifiques, on, a, on est un petit peu sur le terrain, mais beaucoup en laboratoire. Alors que, alors que les pêcheurs, vous êtes tous les jours au quotidien sur, les, sur, sur le terrain, en fait, en mer. Et donc c'est extrêmement important de, de, de, de partager no, notre expertise et nos savoirs pour, pour les confronter et pour essayer d'avancer ensemble. D'habitude, ce sont euh, les scientifiques qui vont sur vos bateaux. Euh, c'est pas toujours confortable. Aujourd'hui, c'est vous qui venez dans une salle qui n'est pas votre contexte habituel de, de travail. Vous êtes très nombreux, je trouve ça absolument remarquable et euh, cette, cette recherche de rapprochement entre scientifiques et pêcheurs à travers le projet euh, PopSize, votre présence ici aujourd'hui avec euh, Pascal Javanet et d'autres euh, scientifiques, bah, quelque part ça vous fait chaud au cœur parce que euh, c'est la crédibilité de tout travail de terrain qu'on qu peut mener. Ce sont vos déclarations de pêche qui sont valorisées à travers euh, du, du travail de terrain, euh, de l'échantillonnage, etc. Et donc vraiment pour moi c'est une source de une grosse source de satisfaction, de vous voir tous ici. Moi, j'attends beaucoup de ces échanges, parce que la ressource, c'est une histoire, c'est l'avenir. Il n'y a pas de ressource, il n'y a plus de métier demain. Aujourd'hui, nous, c'est nous, c'est nous qui avons le, le, le levier de dire d'être pêcheurs, responsables, et surtout laisser un avenir meilleur à nos enfants. N'hésitez pas. Aujourd'hui, comme dit dans, dans le terme créatif, c'est eux qui causent aujourd'hui, et c'est les autres qui écoutent à nous. En échangeant, bien sûr, avec les scientifiques. Est-ce que justement cette diminution de, de, de thon albacore n'est pas liée à, à la quantité de DCP dérivant trop importante J'ai 90 ans, j'ai bientôt, donc j'ai vu l'évolution de, de A jusqu'à Z. Pour moi, la pêche au seineur, c'est l'arme de destruction massive des poissons. Cette rencontre scientifique-pêcheur fait partie du projet Popsize. Une belle occasion pour les professionnels de la pêche d'exprimer leurs constats sur le terrain et leurs attentes. Ça va nous permettre de savoir les stocks de poissons qui sont vraiment, pour nous, dans l'Océan Indien, qu'il y a eu une vraiment une grande diminution par rapport à ce qu'on a pu pêcher il y a une dizaine d'années. Et surtout voir ce qui va être mis en place pour, dans les années à venir, mieux gérer les stocks de poissons. Les échanges entre pêcheurs et scientifiques sont nombreux. Les experts présentent le fonctionnement de la commission tonnière dans l'océan Indien, l'état des stocks des grands pélagiques, les études scientifiques en cours. Le genre de journée comme celle de journée qui est plutôt une première, nous semble plutôt être un, une première étape sur une voie qui s'annonce plutôt bien, car on a eu l'impression, peut-être les pêcheurs le confirmeront-ils, que les pêcheurs ont, ont créé un lien, ont, renforcé, ont commencé à renforcer ce lien avec les scientifiques. J'ai attendu de cette réunion une certaine concertation et des données venant des scientifiques, des acteurs publics, des acteurs privés, et ça nous donne beaucoup d'informations sur le stock halieutique, la réglementation, et surtout, qu'est-ce que nos pays voisins font dans l'océan Indien On a eu des très bons retours, mais il y a des retours qui ne sont pas bons. Parce qu'ils donnent des statistiques sur la grosse pêche des bateaux japonais, taïwanais. Mais nous, on n'est pas dans ces eaux-là, nous, on est autour de la Réunion. C'est-à-dire que sur les stats, ils nous disent que tout va bien. J'entends, j'entends que, que tout va bien, que le stock il n'est il est pas épuisé, etc. J'en suis conscient, d'accord. Mais qui pêche ce poisson-là On a eu, euh, comme chiffre annoncé ce matin, euh, un volume de 50 euh... Euh, prélevés par la pêche artisanale, ce qui me paraît légèrement faussé, où on a dû intégrer dans la pêche artisanale euh, une pêche qui est plus hauturière et qui n'est pas vraiment artisanale. Donc en fait, ça fausse un petit peu les chiffres. Donc on a une interrogation entre, avec les collègues sur, sur, ce, sur ce volume de pêche. Ce soir, quand je ressors, j'ai un petit goût amer parce qu'on a été globalisé on n'a pas été sur, sur vraiment réellement la pêche réunionnaise, donc on n'a pas forcément ce, ce, ce, ce stade réunionnais. Et c'est ça qui me dérange un peu, mais euh, bon, voilà, j'ai passé un très bon moment, j'ai pu apprendre à connaître les, les, les acteurs scientifiques qui, qui sont déliés à tout ça. L'objectif de nos recherches, ce n'est pas du tout là, des, des objectifs de contrôle ou de, de, de mettre des quotas, nous, vraiment, l'objectif, c'est comment on fait pour avoir une pêche durable Comment on fait pour que dans 10 ans, on puisse continuer à avoir une activité de pêche rentable Et donc, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de collecter des données pour euh, ben, mieux comprendre ça, mieux savoir est -ce qui, où est-ce qu'il faut pêcher, où est-ce qu'il ben, y a des problèmes et comment on peut y remédier Ben oui, on a envie de travailler avec les scientifiques, ça c'est sûr, pour avoir un avenir meilleur. Ben, nous, on est sur le terrain tous les jours. Eux, ils ont les études, oui, ils savent ce qu'ils qu font, mais ils ont besoin de nous aussi pour bien connaître la réalité des choses, pour être sur un projet plus fiable. Cette journée aura permis aux scientifiques de mieux identifier les inquiétudes des professionnels de la pêche à la Réunion. C'est à partir de ces données qu'on pourra faire des estimations de, des stocks les plus fiables et ainsi en fait, euh, avoir une gestion durable des pêcheries qui seront à la fois gagnantes pour, euh, pour les stocks de poissons et aussi d'un point de vue économique pour les pêcheurs. Scientifiques et pêcheurs, soit ainsi continuer à travailler main dans la main pour l'avenir de la profession.